Il après, le fait sinon. Ouais parce que sinon moi je vais, je vais et... et Non parce que moi je me prépare enfin, c'est pour lui surtout parce que c'est lui c est, c est... Enfin moi je vais beaucoup avoir de pénalité Lui ça va il va tout le temps être euh... On sait que t'es le plus intelligent des deux, On vous êtes très Oui ouais, très Je, je prends juste <rire> euh, un, un petit coup de rescue et... Et les... Allez bisous J'ai et la, et la chèvre Mais c'était bien Du coup, il faut qu'on se mute, nous non J'imagine, non On a été sobles, j'imagine. Euh... Qu'est-ce qu'on va ban On va ban un truc relou, on va pas ban Jackal. S'il si peut bien jouer, Mary. On va no ban. Vous savez quoi <rire> On va voir. En <rire> défense, je pense qu'on va se battre une petite Frost. Il va sûrement prendre, sûr prendre full jackal Je suis sûr qu'il va prendre full jackal Je moi je suis en défense, ouais. La banque est seule... On va... On va ban les ions, tiens. On euh... va prendre chambre principale, je pense, en premier. On va se mettre sur un truc... On va tâter le terrain avec un petit doc. Barbelé, c'est pas mal. Tu vais camper comme dame. sécuriser la salle il faut protéger le conteneur radioactif euh, petit barbelé check les drones pas de drone Là, il est toujours au spawn. Ok, c'est bon je vois où il est. Il a pris de la 6 de pute. Il a pété la cam. C'est voilà. quelle fenêtre qu'il a pété hein. Peut-être en dessous C'est quoi ce son De pute. Hop fort éliminé, mission réussie. Ah ah ah ah Check on ok fat shark. On va peut-être pas prendre Mary, euh, Mary, <rire> peut-être pas prendre la merde. On va prendre Mary par contre. Localiser le conteneur radioactif. Parfois, je me suis fait un peu bête par le son, j'ai pas de cette porte qui est activée par hasard. Non, What oh. What <rire> <rire> Putain je m'y attendais pas par contre. faire Ah putain Fait check on J'ai pas j'ai pas fait gaffe à la cam. J'ai pas fait gaffe à la cam, c'est vrai que j'ai pas le droit à la cam. J'en je ai pensé. J'en ai pensé que j'ai pas le droit. À... J'ai pas le droit.. À... Hygiène et poil au roi, je viens y penser. Je complètement un peu Sécuriser la salle. J'ai le conteneur radioactif. Euh, on va se mettre en folie. Il est là, il est à droite. Je pense qu'il était passé à gauche. Mérie qui me soulève. Je pensais qu'il était passé à gauche, je suis con. Tu sais que je le vois pas par contre dehors à la, à la lucarne. Je l'entends. Oh là là là là là. L'avantage du joueur. Et ouais, je pensais, je sûr qu'il était passé à gauche en fait à la porte. Euh... On va arrêter de rigoler. Du coup cool, là il est en fash check only euh, Mary, ou pas, il ne lui donne pas des avantages. Petit salade de Mary. Euh... Localisez le conteneur radioactif. Euh ce coup j'ai perdu le drone. Bon, on peut s'insérer. Encore 10 secondes. Plus que 5 secondes. C'est toi Oh les gars, doucement. Rejoignez l'emplacement du conteneur radioactif. Il est pas là, le match objectif. Tu crées des un décalage auto-clavé, il y a pas beaucoup de décalage alors. Oh, C'est quasiment un instant là. Euh... Il était passé par avant... On peut prendre la Mira. si tu me laisses le site par contre, c'est clair que je vais prendre le site, quoi. Euh... On va six pour une Frost. Ah non, il a les... Vantage. Nous devons protéger le conteneur radioactif. Sécuriser la salle. Je n'ai pas réussi à trouver le conteneur radioactif. Ah, Je suis la spawn, la spawn à gauche. dans l'escalier. Méris, merde, bon. Oh Super, je me les amène et je me touffle avec une cure en bois, <rire> Je suis en face check only, non là. Euh, face check only. Ouais, je, je te mets dans l'eau, c'est pas con. Trouver l'emplacement du conteneur radioactif. Ah, c'est dur, hein. C'est dur de pèser les dents, quoi. Très, très dur quoi, t'as envie d'utiliser tes drones quoi to go C'est un système où tu mets le score, en fait, c'est le coach au corps. Je t'ai perdu 5 euros. No gadget, Marie et secondary. Je préfère faire un défense, c'est plus simple. Alors, du coup, là, on va prendre un truc un peu pute. No gadget. Il faut un, un 3 de speed. Euh... Un truc qui tabasse, ça va prendre du dagger, hein. Il y a le droit par contre. Bon d'ailleurs, non. Ouf, blitz contre un c'est pas ouf. Quoi que. Ouais, je peut-être pu prendre le la guerre, là. Ah putain Je l'entends pas, putain, je l'entends pas. Oh, C'est ouf, ça. Ah, il ok. Putain, à chaque fois, je suis de la merde, par contre, avec le drone. À chaque fois, j'oublie ce truc de pas de drone. C'est dur, en fait. Tu sais, quand t'as le drone, je le fais mécaniquement, en fait. Euh, du coup, là, j'ai droit... Pas de gadget, ok. Pas de gadget. Faut rester sur du hagard. Oh non, on va rester, on va même sur du, sur du rook. On va encore. à repérer le conteneur radioactif. Ah bah, J'étais le seul pas mute en fait. <rire> bon, ça va. Maintenant, ah ça va être plus chiant. Ça va être contre Bien joué. Merci. Bon ben ouais, je... Bien ouais, Bien je... ouais, wesh, ouais. Et tu m'as mis des ah, belles balles, Mary. Hein. Mais ouais, mais. Ah, mais... À chaque fois, ah. il y a des trucs, ça s'est joué à rien. Ça mais oui, de... ça s'est joué <rire> à rien. <rire> C'est quoi le coup de la carpette avec Jagger, mais je m'y attends pas. <rire> Alors, mec, il a allongé dans les escaliers quoi. Ouais, alors, alors, alors <rire> euh, tu vois mon chat, ça a dit ouais, ça troll et tout. C'était même pas du troll en fait, c'est parce que j'étais sûr que t'allais prendre. Euh, euh, en plus, vous avez fait votre match il y a pas très très longtemps, et bah ben, on va continuer. Ouais, va. Euh, ouais, va. On va continuer. Allez, et ben, euh... bah. Bah, j'ai okay. la chef. <rire> Exactement, et bon on va On se retrouve <rire> après. <rire> Allez, bonne game. Peu, bonne game. Attends, faut que je me mute sur Discord. Ah, c'est bon, c'est fait. Oh bah de et echo. Pas être fou. Petit banache. Zofia. Ouh c'est pas mal ça. Effectivement c'est perso que je comptais jouer en plus. Lager. Yes. Pourquoi pas. Ouais, je vu qu'il se trattait à mort, qu'il prenait le, le truc très, très sereusement. Euh... les impacts avec rook de cas Les On va juste se brouiller un peu. Ok, j'ai entendu son drone, je crois qu'il est là son drone. Pour le ok, c'est bon, je où il est. rappelle là je prends. Ok, donc il y a un de dans notre site. Ah ouais C'est sérieux ça Trinity Je sais même pas tiens, tu vas prendre un truc. Euh... Pas de drone. Pas ouf. Ouais bah c'est sonning. Ça, ça va forcément dire peut-être c'est 4 Je crois, hein. je savais pas. Plus que 5 secondes. Ok, normalement c'est chambre d'enfant. En c'est euh, une chute Valkyrie On chute gun. Donc, normalement, ça devrait être bon. C'est une mira. Ok. Hop fort neutralisé. Mission réussie. Je m'attendais peut-être pas à ça. Mais quelle sortie miracle quoi. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe c'est sans gadget là. Sans gadget, on va prendre quelque chose. prof pas le Putain Barricader la salle, il faut protéger le conteneur radioactif. réussi à trouver le conteneur radioactif. <tousse> Victoire des alliés, ennemi éliminé. Quoi consiste le tas de la Soidia Après on voit l'esport pour, euh, euh, pour les femmes et euh, euh, l'esport, le, le jeu en fait de manière générale pour les femmes. Là c'est quoi Arm secondaire only. Ah ouais, mais je sais pas quoi jouer moi en secondaire only. Sledge Prends Blackburn. Ouais, ouais peut-être ça jouer Blackbird Gun. l'emplacement du compteur radioactif. Alors là, ouais, il faut un point de spawn. Oh putain, il ne faut pas se faire spawn kill. J'ai vu qu'il faisait des spawn Encore. kills sur les fenêtres là. Du coup, je m'attends à ce qu'il se fasse un spawn kill sur les fenêtres là. On verra bien. Oui. Il y a un castle, ok. Donc, à mon avis, ce garage. On a vu dans la voiture. 12 balles. 5 balles. Je peux pas le bac il a mis les casselles. Je la connais sa strat. Il a mis les casselles. Alors là c'est l'heure de sortir la spéciale. Là c'est l'heure de sortir la spéciale. Euh... Alors, attendez que je réfléchisse pour le site. On va regarder la caméra. Eh oui, c'est la cavera, c'est là. La... la cavera On s'est pas gagné les gars, hein, du tout. Parce qu'il est pas mauvais en face, hein, il fait... Bah. On a bien les strates, etc. Euh... Alors, laisse-moi réfléchir. Ah, ça c'est bien ça. Et bah, quel boss autorisé? sur site tu vas ce qu'est-ce que si je mets trop par là Eh ouais mon gars Je savais c'est tout ce que j'attendais coucher le chien Non par contre on parle pas des adversaires comme ça Même si même si j'ai pas apprécié ce qu'il a fait sur l'autre duel Ça veut pas dire que pourtant c'est une mauvaise personne Ça veut pas pour dire que c'est un mauvais joueur Ça veut pas pour dire c'est juste qu'on n'a pas la même philosophie de jeu Mais c'est pas y a certainement pas de l'irrespect je permettrai pas l'irrespect sur mon stream quoi ton on ouais, bah, va mettre le voilà. tonner. Réponds-moi s'il te plaît. Elle sait pas. <rire> pas de galette de blitz. c'est bon. Mais c'est pas blitz que je voulais prendre. C'était mon petit Ah ça marche Vous devez localiser le radioactif. Ah putain c'est vrai que j'ai pas dormi C'est vrai que j'ai pas dormi <coughs> Bah ouais mais alors là, mon, euh, meuf, tu m'arranges pas parce que j'ai pris un 3 à 1 de vitesse On ignore où est le conteneur radioactif, mais on y va quand même Bon bah... Il est en bas. Non, ah, ben bah, je le connais ton. Je connais ton coup quoi. Putain. Oh putain! putain! J'adore cette règle! J'adore cette règle! On va faire la même strat, on va faire la même spéciale. Donc là on est en level 4 pistolet. Ouais, même pas bait hein Alors là par contre c'est pas forcément idiot ce qu'il fait s'il prend s'il garde la marron Nous devons protéger le radioactif sécuriser la salle Parce que là en fait je t'explique il va drone le site Ouais c'est pas qu'on à va faire En fait il va rentrer il va drone le site tu vois et si c'est clair, il va rentrer directement par la fenêtre comme il a fait la première fois Plus que 10 secondes 5 secondes En tout cas on n'a pas trouvé le conteneur radioactif Il va profiter de la l'inchamp pour le décepter Ouais je peux pas faire de trou correct ça Il est sur le côté, il J'ai un peu de choc la fin, mais... Pour pouvoir discuter. Ouais, ouais, ça c'est du swap Discord, ça. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va les poulets Bien Très fort. bien, très bien, oui. Oh putain, Slash. arrête avec ton maillot là. Hein. Franchement, à chaque oh, fois que oui, je fais oui, la oui, présentation, oui. je vois un maillot de, je vois un maillot de l'OM quoi. Ah, il risque rien que pour ça. Il faut que tu gagnes, s'il te plaît. Ah non, non, moi je veux bouffer moi. Que... Et puis jeunesse il faut qu'elle <rire> qu gagne là un peu là. Quoi Non, non, non, non, <rire> non, non, non, non, non, non. Écoute, l'autre il essaie déjà de trouver des excuses quoi. Ah, grave. RX, quand même. Tu fais des vidéos YouTube sur comment gagner ces duels. Bah ouais, mais ça veut pas dire que je les gagne vraiment. C'est ça l'arnaque. C'est ça la. <rire> C'est ça l'arnaque, tu vois. Bah, Moi je pas montre. Les les, les mieux faits, ouais, ça, le, exactement. Le il te dit comment utiliser ses gadgets et comment prendre l'info, etc. Et là en revenant, tu tu lui coupes tout quoi. En plus. <rire> Je prends, je prends un shield et là on me dit bah non mais t'as pas le droit d'utiliser le shield ah là, là, ça c'est pas ça es... c'est ah Bon il ouais. ouais, y a eu quelques petits trucs Je sais pas <rire> <exemple, là>, euh, <rire> yeah, yeah. côté... ah, Allez chargez-moi yeah, yeah. yeah. Non non il y a non, non, aucun non, problème Il <rire> <problème. rire> y a, a 6... euh, suis le L'overtime est ouais. à 65 donc il est exactement comme avant Donc euh, moi je l'ai laissé comme avant Et c'est vrai que les, les, les autres casteurs sont partis dans une considération euh, Nouvelle euh, Qui est une considération qui correspondrait plus à de la pro league Moi il est exactement comme avant comme les premiers soldes du duel Qui était la spécificité Donc on s'est pas entendu effectivement sur le sur ce truc là euh, mais euh, normalement mais, ça devrait alors, être comme mais, pour, à mais, actuelle. Donc, les est gars très, très grave. On, on, euh... est, on est là juste pour promouvoir une association pour s'amuser c'est déjà énorme l'effort et la prod que vous mettez sur le truc euh, pas de souci hein. merci poulet et donc du coup effectivement l'autre problématique qu'on peut rencontrer c'est derrière toutes les pénalités qu'on est en train de mettre sachant que qu'on ne peut pas faire, est-ce qu'on a demandé sur Twitter et j'ai jamais eu de réponse de la part d'Ubisoft On peut pas. Euh, j'ai peur en fait de faire une macro qui fait que bah, tu appuies sur un bouton et ça l'envoie dans le chat. Donc tu es obligé de rappeler à chaque personne euh, ce qu'ils font et on est tous des joueurs de jeux vidéo. Et l'une un des particularités, euh, l'une de nos particularités, c'est qu'à chaque fois qu'on va te dire une règle, tu vas essayer de trouver quel est le meilleur moyen ah bah pour euh, la contourner. Quoi. Pour le prochain pour que, euh, duel. Chine, tu uh, vois, si. Funch, il a les réponses à ça. Euh, bah, c'est la personne qui, forcément mmh. avec qui euh, je me reviens ah, le plus hein, comme toi. Ouais, ouais. ouais, comme moi, mais Fench il, il a ça, il a la réponse, puis moi il m'a répondu sur des trucs euh, justement, donc euh, non, il doit être. Bon, bon bref, c'est l'organisation, c'est pour le prochain. <rire> bon, et sinon, juste on revient un petit peu parce que c'est aussi l'un but, euh, des buts de, de, de cette journée, c'est de parler un petit peu de, de vous, de ce que vous faites. Aéris, toi, c'est quoi, euh, quoi ton actualité du moment euh, pour Aéris en ce moment Euh. Donc bah moi je me suis fait, je suis plus chez GameWorld, je me suis fait kick. Alors attends, juste pendant que je t'invite, mais je sais pas si je t'invite. Normalement si, ah j'ai Non je t'ai pas ajouté, je t'ai pas ajouté. putain C'est iris.gw Bah non, c'est toi qui m'ajoute trop de ballons. Bah non, c'est moi la star. PS Vita PGM. PS Vita PGM. attaché PGM. Putain mais c'est quoi ce Ouais bah c'est franchement, c'est l'humour de chez Ubisoft hein mec. Avec 1-3-3-7 c'est ça, voilà, hein. ouais, ça Ouais la ah, okay, okay, Ouais c'est ça ouais. Ok Ok donc ça c'est bon c'est invité Iris. Euh, Est-ce que tu vois mon écran euh... Marie. Alors normalement je suis pas mal et là si je change de scène, euh... Clac, clac, là ça va être mieux normalement. Alright. Et cela je vais t'inviter aussi poulet. Yeah. Euh... Point Elside, euh, point side Mais je t'ai déjà un ami, je t'ai ajouté. Ouais. Mais justement, moi je t'invite. Ouais, tu peux, tu peux. C'est slash C'est Ouais, c'est bon. bon. C'est en... envoyé, ça marche. Donc Iris, c'est envoyé. Est-ce qu'on est bon de ton côté, euh, manac Marie Yes, j'attendais juste que tu finisses tes invites, comme je suis euh, pas directement en capture de jeu. Voilà. Donc moi je suis ready. Ok, eh bien, je vais juste changer les noms de chaque côté, comme ça on aura le, le, le double overlay, si je puis dire. On a Slaz d'un côté, Sl. À chaque fois, m... eh, c'est jamais la même façon dont es, que tu ah, écrit... Il y a combien de S, il y a combien de a, il y a combien de Z Il y a un jour, j'ai voulu le taguer sur Twitter, j'ai passé une demi-heure à trouver son pseudo. quoi. Moi aussi. Et, y a, attends, il y, y a deux personnes. Il y a deux personnes qui me font toujours ça, c'est soit Slaz, soit Revan, parce qu'à chaque fois je dis ouais. que c'est Hervé tu sais. Ah, pareil, non, mais il faut. T'as Skyboot aussi C'est z, z Skyboot, tu sais. Ah oui, Skyboot, oh, il ouais, s'appelle le Loubar maintenant. Ah, ah c'est plus simple. Hein. Ok. Ok, donc du coup, normalement, tout est bon. Est bon. Euh, normalement, tout est bon. Slaz, juste euh, en deux petites secondes, ton actualité du moment, c'est quoi euh, Ben là, on est en train de monter un petit projet, on a rejoint le side, il y a très peu. Vu au vu de nos performances qu'on avait fait avec un mix et là on attend pour les qualifications de la French League. Ok, bah c'est parfait pour les qui ont lieu quand là les, la French League le déjà jour, notre la dernière. Match, notre match il a lieu le 8 janvier. Ok d'accord, ça marche. Ça marche. Ça marche. Slaz, une petite précision euh, tout à l'heure oui. par rapport au... Tu, avais, euh, tu peux effectivement, c'est ce qu'on disait sur le, la règle NRA euh, 6 tout à l'heure, avec ces histoires de shotgun. shotgun de... Ouais. Oui, par rapport au pump, oui. Ouais, yes, ouais, tu voilà. peux prendre... Euh, en, en règle générale, d'ailleurs, euh, qu'on se le dise, le meilleur, à mon avis, combo en attaque quand tu es sous l'effet d'une règle NRA, là, euh, no rifle le c'est de prendre un sledge. Quoi. Comme ça, tu ouais, peux utiliser euh, et son ouais. shotgun, et son SMG-11. Bon, après, tu ne peux pas utiliser ses grenades, son hammer, ouais. etc, etc. Tu peux utiliser les deux euh, sur ce type d'opérateur. Messieurs, du coup, on va pouvoir. Euh... Pardon, excuse-moi. Euh... Allez, je t'en prie. Vas-y, vas-y, c'est bon, j'avais terminé ma phrase. Ok, ça roule. On va pouvoir. Est-ce que vous êtes prêts, vous, de, de votre côté C'est normal, le, bon, le table. Bon. Bah, j'ai faim, mais je suis prêt. Alright, <rire> ben, on va vous laisser soit quitter euh, Discord, soit vous mutez, et on se retrouve, euh, on se retrouve bon, on se tout, tout à l'heure. Je vous me... passe en dessous, de toute façon. Ça marche. A d'ailleurs. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on va à bonne contre lui Je crois qu'il joue Sophia ce petit con. Je crois qu'il joue Sophia. c'est très bête à ploi Mais je joue pas de cas Tu peux pas fait tes devoirs Slash Le petit con! Non, on va les ban Yagar. C'est pas trop le moment là, je suis en, je suis en tournoi. <rire> Je sais pas si je jouais Ash ou Zophia. On a pas vu son drone donc on va pas se pinkillon. 4 Ok c'est bon j'ai vu son drone pas trouvé le conteneur radioactif et va profiter de l'assaut pour le localiser Bien joué. Ah par contre je sais pas combien de HP je l'ai mis C'est con, on va pas les HP. J'aurais dû le jouer autrement. Je vais la ligne. On va bait sur une hache. c'est mis un petit cigare, voilà. Tout mon brick. J'ai dû laisser le HP, je pense. J'aurais pas dû repiquer, en fait. A partir du moment que j'ai loupé le premier duel dans l'escalier, j'étais un peu mort. En fait, j'aurais dû le jouer plus intelligent, je sais où sa pose. Euh... l'emplacement du conteneur radioactif. Oh, oh. Le potéto, c'est du choc, ça. Oh. J'ai potéto, ma mère. Là, je suis d'ex. Oh. C'est stupide, c'est trop stupide. Stupide, c'est trop stupide. Là, ça, ça c'est dommage. Hein. Ça, c'est vraiment dommage. On va jouer. Un... Comment on va le jouer rester champ principal. Tu les monter en haut. C'est du AVA ouais. Oh, j'ai de choc. De choc, ma mère. Tant mal que je ne pas les gars. Petit bait. Donc là il n'a okay, pas de gadget okay, normalement. Il faut protéger le conteneur radioactif. Oh, attends. Réussi. il a pas le rocam. Son Mozy. Je sais pas si ça va pas se mettre en dessous cette fois-ci. Vous devez localiser le conteneur radioactif. Ah où est-ce qu'il s'est mis? J'ai pas un truc allumé derrière si. Comment on passe par là déjà Neutralisé. Mission réussie. On travaille là. Peut-être <rire> euh... plus le jouer sur site. Je m'attendais pas à le voir là par contre, hein, ça à revendant. On m'a entendu faire la rota avec la fenêtre, c'était déjà sur site. Euh... Nous devons protéger le conteneur radioactif. Sécurisez la salle. Oh putain de drone. Il est là. Voilà. a trouvé le conteneur radioactif. rapport sécurise le conteneur radioactif. ah je choc le conteneur est éliminé. Je, je, je, je mettrai un peu de chauffage, j'ai un peu froid. Euh, ce euh, va le le jouer. On va prendre de ça. Choix. on choisit quoi les gars? Ah, je suis pas idiot. Localiser le conteneur radioactif. Ça un euh... Emplacement du conteneur radioactif inconnu. Vous pouvez attaquer. Non, il est pas là. Chante d'enfant Non. Et il est en dessous le conteneur, putain. C'est pas bon sur la vie, par contre là, non vraiment pas quoi Salle. Il faut protéger le conteneur... <rire> 5 secondes. Hopford n'a pas réussi à trouver le conteneur radioactif. Victoire des Alliés. Ennemis éliminé. Un petit écho pour la joie, gros. Bon, faut quand même pas que je remonte trop, sinon je vais pas bouffer. On commence à troll, Si je troll, je pense que c'est ce qui va me défoncer. Du coup, là, c'est fâché, Je suis peur d'un Je sais pas si ça peut être l'impact. Oh il est fort ce laser. Vous voyez y'a il n'y a pas grand chose derrière. On se prend en dessous normalement. pas mis dans le four. Pas savoir où il se met. Le conteneur il n'est pas là. Hein. Tous les ah. Ah. <rire> euh, putain Stupide J'ai faim bordel J'ai faim bordel Putain euh, Putain quelle Fils de pute C'est notre jackal, hein. j'ai complètement. faut que tu puisses sauter là, je sais pas pourquoi. J'étais pas bien en mais... Bon, ça va, j'ai même pas pris le bon BP que je voulais du coup. Euh. Jackal, Jackal, Jackal, Jackal, Jackal. On va fermer ça. dans le main ça je le sais l'autre coté. Pas très efficace là, le... l'Ecosurce de cale-là. Bon. Je ne sais même pas quoi jouer là. Un proche HBP. Presque que Dark Killer, Bloodborne, non, non, non, c'est chiant, Bloodborne. Hum hum hum la chute. <coughs> c'est <coughs> <coughs> rigolo. Oh les gars, doucement. C'est cool. C'est mis en dessous. Ouais, il s'est mis en dessous. Ok. 10 secondes d'ici insertion. charge. Conteneur radioactif localisé. Pas de là, il n y a pas de, de breach. changé quand même il a fait ton drone putain Qu On qu'en attaque? Secondes avant insertion. On ignore où est le conteneur radioactif, mais on y va quand même. Ah, il est dans les escaliers. Hein Il la met Il me la met GG Il me la met Oh le monstre Allez on va pouvoir les bouffer ah, je pense que la je pensais que la mettait là honnêtement. Ah, je sûr que la dernière, je l'avais été par contre. J'étais surpris de pas avoir le kill quoi. Bah depuis le début, on Parlez. a vu des attaques. Tu sais comment mettre la dernière défense. <rire> ah mais je j'étais sûr que tu l'avais été sur la dernière, tu vois. Et là, j'étais surpris de mourir quoi. Bien joué, bien joué. Ouais, carrément, et l'arme de frost elle, elle tape dur. Hein. Ah là, elle a tapé là. Que... Bah ouais, je pensais qu'il m'avait mis la camp, tête, tu ouais. vois. Je pensais qu'il m'avait mis la tête, mais euh, pas du tout. Hein. Non, non, il te la met vraiment dans le, dans le, dans ah. dans le bureau. J'ai elle, elle est... bah, elle, elle tape dur quand même. Hein. Puis j'ai décalé, pré-shot, et j'étais là en mode What Non, ça vient bah. bien joué. Bien joué, Sloss Là, tu perds, tu perds merci, sur ton merci. move c'était quoi le move où tu tombes là <rire> Mais gros, en fait, ça fait 30 ans que je suis pas joué. Ah, c'est style vraiment 30 ans. Et je sais pas pourquoi, moi je me suis dit. Bah là ça passe en fait, pas. et en plein tu vois, et quand je, quand je passe le truc, là je, quand je, je saute, c'est volontaire de sauter, tu vois. D'un coup, je me dis, ouais, bah, ouais, bah non, connard, bah non ça passe pas, connard, évidemment que ça passe pas. <rire> Il y a 5 mètres, c'est un immeuble le truc, tu vois. Ouais, te dis, là, ai là, là, là, là, là, tu vois, j'ai sauté, quand je fais, ah. Gueuler, fais euh, bon. ah, mais avant même qu'il gueule, tu vois, je, juste j'enjambe le truc, et puis là, je fais ouais, c'est peut-être un peu haut là. J'avais complètement zappé, GG les poulets! Bah GG Slaz, c'est super plaisir, super cool! Merci pour la participation! On se retrouve, non bah franchement c'était super rigolo! Bah écoute, j'avais l'appréhension, j'ai l'appréhension de fou en mode est-ce que ça va trop travailler, etc. Et dans l'ensemble ça allait, c'était super fun, super sympa, donc merci d'invitation, bonne continuation Slaz, GL, gagne ça! Merci Eris Et fait honneur à Marseille! a qu'un seul Olympique! Il a qu'un seul Olympique! C'est l'OM! C'est l'OM! Allez, tchus les gars, merci. Bah, bisous Rx, Bisous. notre là au poulet. Oh là là, c'était bien fun, c'était bien fun, c'était bien fun, c'était bien fun. C'était bien fun. Sur ce, attendez, je regarde dans le chat.